Dossier thématique de l'Université populaire Méroé Africa et Canal Méroé Africa. Archéologie, histoire initiale et anthropologie. Abonnez-vous à la cause africaine. L'apparition des agricultures en Afrique. Que savons-nous de la révolution du néolithique en Afrique, de son versant africain sur l'apparition des agricultures sur le continent Dans ce film, le professeur émérite Augustin Ferdinand Charles Hall, archéologue et anthropologue, parle de l'émergence des agricultures en Afrique. S'il y a intensification de l'exploitation des ressources qui aboutit à la transformation des plantes ou des animaux pour passer de la phase collecte à la phase production, celle-ci ne peut être fondée que sur des ressources existantes localement, dans l'hypothèse d'une source endogène de l'agriculture. Il déploie une analyse du modèle des révolutions néolithiques avec son aspect diffusionniste qui a été appliqué à l'Afrique tout entière, tout en dressant le cheminement des pratiques agricoles néo Moyen-Orient au cours de la première moitié de l'Holocène, le lesquelles, pour les pionniers de la recherche archéologique, se seraient diffusées en Afrique à travers le Sinaï, puis le delta et la vallée du Nil. L'Afrique n'est pas isolée du reste des autres, des autres continents. Par le pont du Sinaï, il y a des influences qui vont dans un sens ou dans l'autre. Généralement, on parle de une ou deux ou trois sorties de l'Afrique. Mais il y a aussi des rentrées en Afrique. Donc, pour nous résumer, les agricultures africaines présentent différentes trajectoires évolutives. Certaines sont locales. D'autres sont exogènes qui se sont localisés au fur du temps. Il invite les chercheurs à la prudence lorsqu'ils s'engagent à faire de manière hâtive des synthèses sur l'Afrique. Quand on parle des synthèses en ce qui concerne le continent africain, il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la densité de recherche en Afrique et la densité de recherche au Moyen-Orient ou bien en Europe. Quand on fait une synthèse en Afrique de l'Ouest, c'est sur trois ou quatre sites. Il revient sur la domestication du bovin sauvage pendant le Leucène Ancien, qui a donné naissance à des considérations particulières sur la vache. Il y a toutes ces différences d'expérimentation qui se passent dans différents endroits, indépendamment les unes des autres. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement général, cest la tendance vers la neurotisation Chacun répondra à la question. Il s'agit clairement de l'exploitation des avantages que chacun des macro-environnements euh, offre humains qui occupent cette région-là. Dans le Sahara occidental, toujours au cours de cet l'Océan ancien, on a ce qui est aujourd'hui de plus en plus accepté, une domestication de bovins sauvages à partir de bosses primigenes locaux. Il a été montré par l'analyse de, de, de, de l'acide des oxyribonucléiques que le stock africain de cette époque-là s'est séparé du stock eurasiatique et européen dans les environs de 25 000 ans d'ici. Donc il s'agit d'un stock totalement autonome à partir duquel les anciens bovins euh, d'Afrique du Nord ont été domestiqués. Bien sûr, il y a le boss indicus qui arrive plus tard de l'Inde, c'est-à-dire le zébu, ce qui a une bosse sur le dos, et qui se recroise avec les autres et complique un peu la, euh, le profil génétique des bovins aujourd'hui. Donc un de ces animaux est représenté sur cette diapositive. Vous avez lune la, la tombe, une tombe extrêmement élaborée. La quantité de travail mise pour tailler cette pierre, construire cet édifice, ils ont dû amener des installations lourdes pour soulever ces ces pierres, montre qu'il s'agit d'une construction symbolique essentielle. Selon Fred Venter. Il lit cette première manifestation d'une considération particulière pour la vache à la naissance du culte de la déesse Hathor en Égypte. déroule une cartographie des principaux complexes agricoles par région en Afrique. La partie nord-africaine, la partie occidentale de l'ère nord-africaine, est dominée par des euh, cultures capciennes, qui sont essentiellement des chasseurs-cueilleurs paléolithiques, mais qui, dans leur phase terminale, adoptent le pastoralisme. Et il n'y a aucune donnée permanente de... Parler d'agriculture pratiquée par les populations capsiennes. et En fait, l'agriculture se retrouve essentiellement dans la partie, l'extrémité nord de, de la partie tangée au nord du Maroc, où il y a des restes de blé et d'orge, avec des restes de et de bovins et, et chèvres et moutons, dans les cils de achaka El Kriel, Séouta et ainsi de suite. Non, ce bout de carrière ne se répand. Est complètement confiné dans cette partie du continent. Donc le complexe ouest asiatique se retrouve fortement implanté, disons, aux deux extrémités est et ouest du nord de l'Afrique. Dans la partie saharienne et de l'Afrique occidentale, on a massivement une population de pasteurs. Et à l'extrémité ouest, on a des un groupe qui ont domestiqué des céréales. Il s'agit essentiellement des milles, des sorgho. Dans la région du Dartishit, on a les premiers villages, euh, d'Agro Pasteur, où les premiers éléments de domestication des milles ont été mis au jeu. Donc, dans ce modèle de Patrick Munson, on a un modèle granuliste qui montre une transition de l'exploitation des végétaux sauvages vers les végétaux domestiques, à partir des empreintes sur potrés. Si on s'arrête une minute, on peut véritablement pas utiliser les emprunts de poterie de cette manière-là, parce que ça indique plutôt les endroits où les potiers ont travaillé, non pas la manière dont ils cultivaient les champs. Mais disons que ce sont des indications précieuses qui montrent tout simplement qu'à euh, un certain moment, autour de 2000 BC, le mille est cultivé euh, dans la partie du Gartichit au sein de villages denses extrêmement élaborés. Il s'agit là des enclos avec un nombre plus ou moins varié d'habitations internes, euh, la partie euh, restaurée et maintenant dans la partie du sud, euh, la distribution des ignames et du riz, cela se retrouve le long de la côte et dans le sud-ouest de l'Afrique de l'ouest. Donc La partie centrale de la, euh, du continent, avec l'agriculture l'horticulture forestière. Et il s'agit de la culture Kintempo, où il y a des restes de phytolithes d'igname qui ont été mis au jour datés d'à peu près 2400 BC Et dans la partie de la vallée du, du Congo, on a probablement des restes d'igname qui n'ont pas encore été mis au jour, mais certainement de la banane plantée. Donc, voici la vue d'une plantation de bananes en Ouganda au début du siècle, et ces plantes ont été Introduite selon le modèle ancien euh, par l'Ouest, pas les marchands arabes, et ainsi de suite. Non, un modèle qu'il faut changer. Et le complexe américain arrive beaucoup plus tard, dans les environs de 1500 AD, et se répand. L'écologie, où euh, ben, le, le, le paysage agréé créé par la bananeraie ressemble à peu près à ça. Un jardinage extrêmement intensif, surtout dans la région du Rwanda-Burundi, si vous le savez a probablement les forte densité de population en Afrique aujourd'hui donc pour résumer il y a plusieurs complexes agricoles à qui se sont développés en Afrique et les plus récents qui ont apporté des gains de productivité le manioc est extrêmement important dans la mesure où on n'a pas besoin de structures de stockage pour préserver du manioc parce qu'on peut juste aller prendre une ou deux tubercules selon les besoins de la maisonnette euh, et le maïs a complètement chamboulé euh, les pratiques agricoles dans la plupart des pays euh, de, de l'Afrique, puisque sa son rendement est très très est très très grand et puis il, il ne nécessite pas de très très important euh, travaux. Merci bien. No, <laughs> no,